Salut à tous, je suis à Gondersoffen en Alsace. J'ai planté la tente de notre Tour de France de l'agro, hein, qu'on poursuit, sur le site de Bully, où j'ai rendez-vous avec Céline, qui est responsable logistique ici. Salut salut Salut Laetitia Comment ça va Très bien et toi Bah écoute, ravie d'être là Regarde ce que je t'ai ramené Waouh Un petit paquet de bretzel moyenne, ce sont les meilleurs Oh canon, trop gentil, merci beaucoup C'est toi qui les fabriques? C'est mes collègues qui les fabriquent. C'est tes collègues et, euh, et ouais. toi tu les expédies Moi je les expédie, ouais. ouais Bon bah écoute, on va aller voir ça Mais En tout cas, les... je suis ravie de venir en Alsace pour fabriquer des bretzel Ah bah <rire> C'est quand même <rire> le produit phare C'est clair <rire> Alors tu m'emmènes nous d'abord Je t'emmène au cœur de la production des wow, bretzels. C'est impressionnant ouais, donc... Dis donc, ça sent super bon Ah oui, oui, ça sent très bon. Ça sent la farine. Pas que, ça sent la farine, le malt, tous les ingrédients nécessaires à la composition des bretzels. Alors, vous faites que des bretzels ici Oui, on fait que des bretzels de différentes sortes. Les sticks, les bretzels moyennes, les rondelles, les mini bretzels. C'est l'essentiel de, de l'activité. Tous les ingrédients sont mis dans un pétrin donc euh, la pâte, elle est pétrie et une fois qu'elle est pétrie, elle est emmenée vers la ligne de production par le rouleau pour donner la forme et ensuite ils se retrouvent sur un tapis sont saupoudrés de sel et sont envoyés dans le four le four qui doit être bien chaud j'imagine parce qu'ils sont bien croquants ces bretzels exactement et après ils partent alors vous distribuez où partout en France alors on distribue partout en France mais pas que on distribue aussi au niveau européen et au niveau mondial est-ce que tu connais la quantité de tonnes que vous produisez par semaine alors on produit Approximativement 24 tonnes par jour. Par jour, 24 par tonnes jour, ouais, Ah, ouais. c'est énorme ouais, ouais. Que des bretzels Que des D'ailleurs, il y a une boutique dédiée Exactement On ira la voir tout à l'heure Une très belle boutique Et toi, tu fais quoi alors ici Tu n'es pas en fabrication justement Non, je ne suis pas en fabrication. Alors, je m'occupe de la logistique, des transports, de l'administration des ventes, c'est-à-dire la prise de commande, et je m'occupe des litiges. Donc tu es principalement dans le bureau à l'étage, en fait Exactement, oui. oui, oui. Je m'occupe de tout ce qui est saisie des commandes. Je réponds aux clients, j'enregistre la commande, j'organise le transport. Et... Dis donc, ouais, tu es de A à Z avec le client, quoi. De, de la commande à l'exped. Exactement. Ça y est, j'ai compris Exactement. ton poste. Exactement. <rire> et comment tu es arrivée là Quel est ton parcours Je suis issue d'une formation administrative commerciale. J'ai atterri dans une société de transport. J'étais en charge de l'administratif et du commercial. J'ai répondu à une offre. Il y a combien de temps alors Il y a six ans que j'ai intégré. Que es Exactement. T'es ouais. directement rentrée en tant que responsable logistique Je suis entrée en tant que coopératrice logistique et effectivement très vite le poste de responsable c'est c'est libéré, voilà. Et tu l'as saisi. Exactement. Mmh. C'est bien une belle évolution en peu de temps oui. en plus. Oui, oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier euh, Ce que j'aime le plus, c'est que ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des nouveautés, c'est pas ennuyeux. Alors bien sûr, la base du travail reste la même, mais les situations sont changeantes. Clairement, c'est pas un travail seul, c'est un travail d'équipe. On est vraiment liés les uns aux autres constamment. Et ce que tu aimes le plus chez Bully bah, C'est la façon de travailler, c'est la taille humaine de l'entreprise, c'est la bonne ambiance et, et c'est les bretzels. <rire> Donc là, Laetitia, je t'emmène à mon bureau, à mon poste de travail. C'est euh, là où tu passes le plus de temps. Exactement, ça c'est le pôle commande, achat, production. Quelle qualité il faut pour bosser comme toi chez Bully Il faut avant tout de l'écoute de la réactivité et de l'organisation. J'aimerais bien voir ta boutique dont tu m'as parlé. Bah, viens, je t'emmène. On n'arrête pas, on bouge. Hein. Waouh Elle est énorme, cette boutique Oui, donc tu trouves essentiellement des produits que nous fabriquons, donc les bretzels, mais également toute une partie de produits dérivés. Oh, oui, il n'y a pas que des bretzels, mais il y en a quand même, et des gros paquets. C'est ça. Qu'est-ce que tu te serais dit si on t'avait dit euh, que tu bosserais un jour dans l'agroalimentaire ben, Je me serais dit « cool, je peux préparer l'apéro à mes amis ben, ». C'est clair, <rire> canon. Ouais. Sucré-salé comme les bretzels choco. Bretzels, moyenne de préférence. Invité, comme ça je peux régaler tout le monde. En équipe, seul on va plus vite, mais en équipe on va plus loin. Tiens Laetitia, je te fais goûter wow, mes bretzels, les préférés. C'est les bretzels moyennes. Mmh. Merci beaucoup, Céline, de m'avoir partagé ton quotidien. Avec plaisir. Si vous avez envie de bosser avec Céline et toute son équipe, ils ont l'air super sympas, bah n'hésitez pas à postuler chez Belly ici, en Alsace. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. À bientôt